Décider, compagnie, c'est pratique pour personne là, ta conduite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, dernière journée de travail de la semaine. Puisque je suis un chanceux ou un flemmard, vous mettez le curseur où vous voulez. Je passe du lundi au jeudi. Enfin, en tout cas, pour mon temps plein, parce qu'en vrai, j'ai un autre taf. Bref, enfin, ce, enfin, ce week-end, en vrai, je vais au Luxembourg pour le boulot, mais c'est ponctuel. Et normalement, le jeudi, il y a entraînement. Mais là, tu connais, j'ai les côtes en vrac, donc je vais pas y aller. Donc, on va juste au boulot et on rentre. Et on va sûrement devoir... Euh on va sûrement devoir secourir ce scooter qui va se foutre en l'air et plus sérieusement aller faire le plein parce que là c'est la misère et sauf qu'on est... j'ai un peu de retard sur les vidéos donc au moment où tu la vois c'est peut-être fini mais là on est en pleine période où les mecs de Total sont en grève en plus de ça il y a des aides de l'état donc les prix ont chuté et donc on est en pleine période où bah, toutes les stations sont vides elles ouvrent à 8h du matin et à 8h07, elles sont vides. Euh, donc on va s'amuser, je pense. On va faire toute l'île de France de nuit, naturellement. Enfin bon, en attendant, let's go to the beach, beach let's go get away. Stay, stay, what you gonna do? Oh, ça va cogner là, non? non. Je crois pas. C'était pas loin, mais ça va pas cogner. Pardon, chef. Enfin, il faudrait que je conduise économiquement parce que. Sinon ce soir ça va être l'enfer. Bon, ça va normalement j'ai. Je regardais hier, j'ai une cinquantaine de kilomètres d'autonomie et je vais faire 24 kilomètres aller-retour pour euh, aller bosser là. Donc euh, ça me laisse euh, 25 bornes plus, euh, plus le découvert. Pour trouver de l'essence ce soir, euh, j'espère que c'est suffisant, sinon c'est vraiment la crise. Hein. Je vais être honnête. Au pire on a la rebelle mais je sais pas, je sais plus où j'en suis dans le. dans le plein. Elle regarde même pas Elle suit le mouvement, elle regarde même pas Et elle tend la main Et oui, oui ça se à récupérer une connerie, il la main Je te jure Zoé, t'es quand même pas futé hein. Je crois qu'on peut dire qu'elle a laissé bien passer Mis à part la rencontre fortuite avec Zoé Tout s'est passé comme sur des roulettes Here we go voilà bon mes amis, là il grave, on a 25 bornes et des brouettes, parce qu'il y a un peu de réserve Pour trouver de l'essence, alors qu'il y a une pénurie dans toute la région voire le pays même carrément, parce que dans les Hauts-France ils, ils rationnent Ils restrictionnent, ils mettent des règles En oh, les côtes, ils n'ont pas le droit de, prendre, de remplir autre chose que les réservoirs Ils peuvent pas mettre de euh, jerrycane, de bouteilles, des trucs comme ça Nous, on veut juste 15 litres donc on va essayer de chercher et pas trop cher évidemment parce qu'il va y en avoir plein d'ouvertes à plus de 2 litres, 2 euros le litre c'est pas la peine hein. je suis plus étudiant mais j'ai le même budget bah je t'en prie oui cela dit si c'était arrêté euh, au suivant et pas celui de tout à l'heure j'aurais pas compris il y a une certaine logique dans le comportement bah, tu vois j'étais en train de me dire au pire du pire si c'est la dèche je vais là où c'est cher et ben même là où c'est cher il n'y en a plus Oh la vache ça va être la misère <rire> incroyable la discussion scooter trottinette un instant juste un brideau Ouais, mon autonomie, elles font comme neige au soleil c'est abusé, c'est vraiment pas le bon soir pour que ça se passe ainsi bah, je crois qu'il y a la queue je crois que c'est ouvert là-bas mais qu'il y a la queue à mort non ça va Il n'y en a plus. Merci, compagnon. Ouais, en plus de ça, le périph est fermé, donc on est obligé de repasser par le boulot pour reprendre le cœur de Paris. On a vraiment mis toutes les chances de notre côté, c'est incroyable. Oh les côtes, tout est Allez, on prend le petit bout de périph jusqu'à Champeret on va se faire les 3-4 stations d'affilée on va voir c'est tendu, ça fout la pression un peu en vrai ça fout la pression aïe aïe aïe situation problématique bon chance Bon voilà, à partir de là normalement il y en a trois Je mise beaucoup là dessus Ah oui non mais c'est vrai qu'il y a celle de gauche là qui est encore en travaux Donc il n'y en a plus que deux euh, Donc d'un coup je mise beaucoup moins dessus Coup dur Ouais elle est pas allumée elle est encore en travaux Aïe aïe aïe La suivante je mise tout dessus c'est la plus chère de la rue en général. Quand il y a des pénuries, c'est la seule qui résiste. Qui prouve qu'elle existe. Putain, il a plus rien. Il wow, n'y a plus rien. Il n'y a même plus de diesel. Wow, c'est dur hein. Dans celle là. Dans celle-là, bah non. Sans surprise. On a plus non plus Oh la, la, la misère On va repiquer là-bas la garenne oh. Que passe, ça là, Franchement comme je disais à mon collègue hein, Le plein dans la voiture il est fait Parce que je voulais partir à Bourges avec En fait on a pris le car j'ai pas roulé avec depuis Donc euh, au pire j'ai <rire> j'ai 40 litres que je peux m'auto siphonner, donc je vais pas porter plainte contre moi. Donc je peux me permettre de le faire. Hein. Ce serait trop galère, c'est comme ça que ça va finir en vrai. Hein. Et ben, exceptionnellement, je vais pas bifurquer à droite parce que ça signifierait que je baisse les bras et c'est pas ce que j'ai prévu. Bon, là il y en a plus non plus. Aïe aïe aïe. C'est l'enfer, non mais c'est mort hein. Ça sert à rien que je m'engage ou que ce soit euh... C'est foutu là. Celle là qui est la plus grosse du coin Elle est vide aussi, non mais là euh... C'est foutu là Là c'est foutu là Allez là normalement on attaque une avenue où il y en a plein Aussi par contre ça en monte tout le long <rire> Je peux me cramer Franchement c'est peut-être cette avenue là qui sonne notre perte Je vous le dis On joue gros là. Bon la première c'est mort Punaise La deuxième De toute façon si elle en avait Elle est fermée Non ça va être hardcore alors là je vais passer sous le seuil du 1 km d'autonomie ça va être dur psychologiquement Je crois qu'à gauche il n'y en a pas Ah voilà 816 on va dire qu'à 826, 830 je fais demi-tour. Max. Et encore c'est hyper euh, audacieux. Hop, oh, alors là on bascule dans un autre monde en plus. Hein. Oh la vache, je peux tomber en radis ici. papa. Il a une là. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te Oui putain Oui Oh la vache, il de la queue Bon, je vais faire la queue hein Ou pas Non. Si tout le monde vient là, il y en a d'autres plus loin sur l'avenue, c'est que y'a que là. Hein. En vrai. Vas-y, jusqu'à la prochaine, pas plus. Ouais, foutre. Pardon, pardon, pardon, on ne peut pas reproduire. Aïe ah, c'est celle -là que je visais, bon bah ben, laisse tomber. On va faire demi-tour. Parce que là après on est vraiment au bout du monde. Quoique le clair là-bas. On n'est plus si loin en vrai. Attends, c'est coup de poker. Pop oh, mon dieu. Faut que j'arrête de jouer comme ça, ça va se retourner contre moi un jour. Puis je vais vous perdre. J'avais une heure de batterie et, euh, une 1h20 de mémoire. Je pense qu'on va arriver au bout de la batterie, là. Ça fait 5 bornes qu'on est sous la réserve. Encore 5 max et je me force à faire demi-tour. Bon, oh, On a perdu 10 degrés ici, c'est hardcore ça a pas marché, ça a pas marché, l'audace n'a pas payé, merde, je pensais que personne serait venu jusque là, bon il reste le clair, mais je crois pas que ce soit 24-24, et c'est de toute façon ça a pris coûtant, donc s'ils se seront fait dégommer la tronche, et là après par contre c'est demi-tour parce que sinon je suis mort, ouais 2 km je fais demi-tour, Carrefour il n'y a rien indiqué Donc j'imagine que c'est plié quoi. Ouais, c'est éteint Est-ce que tout l'éclair clair Pareil Il y a les tarots pas. Non c'est éteint C'est à qu'il n'y a plus rien Ouais il n'y a plus rien non plus Allez hop on aura tenté, ça va pas payer, on retourne là-bas. Punaise. Et entre temps là ce sera vidé tu vas voir. Alors là ce sera. je serai vernis là si c'était le cas. Et ouais bah on arrive pile poil au bout de la marge de manœuvre que je m'étais euh, accordé. Maintenant, faut serrer les fesses pour que j'ai vu juste. Putain c'est hardcore. 2022 en France. Mais il est électrique et tout, fais chier parce qu'ils ont nous nargué et ils ont raison. Là, pas eu de problème de carburant. Bah, ben non, évidemment. Je fais vraiment très froid ici, c'est hardcore. Je suis couvert, hein. j'ai un truc sous mon cuir, il fait froid quand même. Plein fort, s'il te plaît. Merci. T'as un taxi en plus, mec. T'as l'habitude de rouler quand même, tu dois le connaître, tes commodos. voilà celle la salle qui était ouverte, j'ai perdu la coupe entre temps, oh putain là, c'est parti. Et voilà. Mais bon, il y en a. Il 98, il 94 Bon bah écoutez les amis, on l'a fait. Finalement, j'ai pu arriver à la station, et ce qu'on avait vu en route. Et puis j'ai pu faire le plein. Euh, je m'arrête, j'enlève les gants, je mets la carte, je prends le 98, je mets la pompe. Et le truc, il affiche erreur, erreur, il n'y a rien qui coule, il n'y a plus de 98, alors que tu pouvais en sélectionner. Et après, je fais la même manip avec le 95, et c'était bon. Donc, ben on a eu beaucoup de chance, et on va arrêter de jouer les casse-coups comme ça. Allez, sur ce, mission accomplie. La prochaine fois, je ferai des réserves, j'en mettrai dans les joues comme un hamster. Bonne nuit, bonne soirée, à demain. Euh, normalement moi je tourne pas demain mais vous quand même une vidéo parce que je suis en retard, bref vous connaissez.